D'après les observateurs de la Ligue des Droits de l'Homme, les gendarmes ont fait un usage immodéré de la force. 64. Notamment par une utilisation massive de projectiles potentiellement très dangereux. Ce 25 mars, une grenade a été tirée toutes les deux secondes environ. Une cadence rare. Dans ce groupe, c'est même l'objet d'une plaisanterie. Deux gendarmes s'amuse d'avoir perdu le fil du nombre de munitions consommées. C'est qui le responsable de mon <rire> euh, Là, on fera les comptes ce soir. <rire> ouais.